Que tu m'aimes, je dis que t'es fou, on est des amis. T'es pas ma chérie, t'es plus comme une sœur. Je te connais depuis qu'on a dix ans. Faut pas tourner en disant de la merde. Ça seul faire que de me repousser, c'est tout. Quand tu dis que tu m'aimes, moi ça me rend fou. Nous y revoilà encore. Évident, mais j'ai pas es été clair Est-ce que tu veux que je te l'épelle Un Happy MES Mais j'ai pas été évident Mais j'ai pas es été clair Est-ce que tu veux que je te l'épelle Un Happy MES Un Happy MES Tu n'as aucune honte, tu as l'air si fou de revenir à ma porte Il est deux heures du mat', la pluie tombe, Ne sait-on pas retrouver l'avant Faut pas tout en l'air, en disant de la merde Ça va faire que de me repousser, c'est tout Onde, tu as l'air si fou et nous y revoilà encore Ne me regarde pas avec ce regard-là Tu ne m'adiras pas, c'est ça sans qu'on se base. J'en ai ma tête polie, tu ne peux pas être raisonnable Je te l'ai dit un, deux, trois, quatre, cinq, six mille fois Mais j'ai pas été évident Mais j'ai pas, pas été claire Mais j'ai pas été claire tu veux que je te l'appelle Un hein appui ah, MBS Mais j'ai pas été évident Mais j'ai pas dit